Quand on parle de garder le focus en affaires, on parle de destination et on parle de planification. Pourquoi? Bien, pour planifier les changements qui sont nécessaires pour assurer le succès de votre entreprise. Quand vous planifiez, vous prenez la décision d'agir et de déterminer ce qui doit être fait, pourquoi, par qui et quand. Vous mobilisez votre équipe de façon structurée et vous favorisez l'ajustement des stratégies en cours de route pour tenir compte des réalités toujours changeantes. Finalement, en plus de garder le focus, vous améliorez constamment la profitabilité de votre organisation parce que vos employés et collaborateurs connaîtront du succès et que le succès, c'est un facteur de motivation incroyable. En conclusion, non seulement vous devez planifier, mais surtout vous devez exécuter. En d'autres mots, vous devez transformer vos stratégies en actions et vos actions en résultats.